Bonjour à tous, nous sommes le 14 octobre 2020. Euh, comme de raison, il faut absolument parler de coronavirus euh, au début de cette vidéo parce que dans le fond, on se trouve à être inondé de nouvelles dans les euh, médias traditionnels. Au sujet du coronavirus, surtout ici au Québec, on est en confinement. Euh, ben, il y a plusieurs endroits sur la planète qui sont en confinement. Peut-être, oui, quelques pays, euh, là, il y a la Suède qui est pas en confinement. Et on a une nouvelle là-dessus qu'on va aller voir comment ça se déroule là-bas. Mais ici, euh, au Québec, on est en grand confinement et euh, euh, tout le système de la santé bien, beaucoup de préposés qui avaient eu euh, plein plein de promesses euh, ça s'est pas avéré euh, tout à fait vrai donc il euh, y en a plusieurs qui démissionnent ils ont eu un cours euh, accéléré de trois semaines les, pré les préposés aux bénéficiaires et euh, on leur avait promis 26 dollars de l'heure et c'est pas tout à fait euh, ce qu'on ce qui est dans les... la réalité c'est 20 dollars euh, c'est la prime en tout cas je sais pas trop mais il y a plusieurs préposés qui viennent de fait, terminer leur cours ils arrivent dans le système de la santé démissionner. Euh, de toute façon, euh, je parlais parler d'économie, mais euh, oui, ça concerne l'économie directement, parce qu'en ce moment, euh, le Québec est paralysé, on est plein de, on a beaucoup de zones rouges, nous on est en zone rouge, euh, Québec, Montréal, euh, euh, je sais pas si Montérégie, en tout cas peu importe, là. on va aller voir ça tout à l'heure, mais non, on est vraiment dans une situation particulière, on retourne en confinement, beaucoup de disparités euh, économiques entre euh, les plus riches et les plus pauvres, euh, il y a des riches qui profite pleinement de cette pandémie et ça va, ça va continuer encore. On parle pas que des ben, on parle des grandes entreprises comme Amazon, Walmart, Walmart euh aucun aucun mal dans cette pandémie là. Costco euh, des grandes entreprises qui en bénéficient vraiment et les petites entreprises, les restaurants, les, les petites boutiques euh, donc c'est vraiment la... le donc, ça crée des disparités euh, ben, économiques et sociales, euh, c'est ce qu'on va vivre pendant tout l'automne. Et là, c'est sûr qu'il y a l'élection de Trump qui s'en vient, qu'il faut absolument surveiller de très très près, parce que cette élection... Euh va être euh, va changer le cours de l'histoire américaine. On parle en ce moment les divisions qui existent au niveau de, de, des Américains, de, bon, des démocrates, des républicains, de la population. Ont jamais été aussi grande que ce qu'on avait connu avec euh, la guerre de Sécession. C'est tout aussi fort que ça. Et euh, les armes, euh, vous savez qu'aux États-Unis, ça fait partie de euh, de leur constitution d'avoir euh, un arme et d'être en mesure de renverser aussi le gouvernement si ça ne fait pas. Donc euh, euh, presque tout le monde a des armes. Et autant les républicains que les démocrates, souvent, peut penser que ah c'est plus les républicains qui euh, ont des armes non non non c'est faux on va aller voir une nouvelle talent tout à l'heure vous allez voir ça que les démocrates sont prêts sont prêtes euh, à, à la guerre déjà les, les démocrates ben, les démocrates oui ceux qui sont appuyés par les démocrates on parle de euh, euh, ben, c'est c'est plus que black lives matter c'est c'est pas c'est pas ce mouvement là c'est plus profond que ça euh, donc plusieurs personnes portent les armes euh, et euh, les mouvements qui se passent en, qui se sont passés en ce moment Chicago, Portland, euh, euh, ben New York, c'est pas la même, je suis des mouvements de violence, mais euh, San Francisco, c'est la, la folie, tout le monde part de là. Et, euh, donc, non, non, il y a, il y a vraiment euh, des troubles aux États-Unis, euh, le Minnesota aussi j'ai appris, là, donc euh, c'est loin de se terminer, au contraire, ça s'amplifie, ça va encore s'amplifier s'amplifier après l'élection, peu importe quel sera le verdict, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit Tr Trump qui remporte l'élection, euh, que ce soit Biden, ou euh, euh, là, en ce moment, au niveau des sondages, mais qui veulent, ne, ne veulent rien dire, dans le fond, un sondage, ça se trouve être un... un, un bah ben, c'est des influenceurs de population. Euh, ça, c'est... C'est clair et net, donc euh, surtout aux États-Unis, parce que le, de le dernier sondage qu'il y a eu euh, en 2016 a complètement été… Euh, euh, euh, les sondages se sont complètement trompés au, au sujet de du résultat de l'élection, parce que Trump a remporté euh, l'élection d'une manière extraordinaire, mais il a vraiment remporté l'élection de manière démocratique. Et en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de jeux de coulisses. Euh, il y a la juge Barrett aussi qui est en ben, nomination, c'est Trump qui l'a nominé. Elle a nominé euh, au niveau de la Cour suprême donc ça c'est pas encore réglé euh, elle est devant le Sénat en ce moment et on voudrait Trump voudrait euh, les Républicains voudraient vraiment qu'elle soit en poste euh, avant euh, l'élection le 3 novembre donc euh, je ne sais pas ce qui va arriver mais d'après moi euh, ça va passer il y, y aura pas de problème parce que au niveau de la Constitution on dit que la religion parce que c'est une catholique euh, fervente la religion ne doit pas être euh, en obstacle à la nomination des personnes dans les postes États-Unis. Ça fait partie de la Constitution, c'est le document de base des, des États-Unis. Donc, euh, non, euh, euh, je pense qu'elle va être nommée, mais ensuite, on va voir ce qui va arriver. Euh, y a, les démocrates voudraient, si le gang euh, euh, créer des États, l'État de, euh, de New York, excusez, de Washington, euh, D.C., de deviendra un État, parce que Washington, c'est vraiment démocrate, et euh, je pense qu'on a dit Porto Rico aussi. Alors, euh, non, on rajouterait deux états, ou trois États aux États-Unis. C'est un plan euh, des démocrates pour essayer de justement jouer sur euh, cette nomination euh, euh, de plusieurs conservateurs à la Cour suprême. Donc, non, euh, tout ça est à suivre et euh, on est loin d'être euh, dans une situation tranquille. Au contraire, c'est très, très chaotique en ce moment. Au niveau économique, euh, la Fed euh, n'a ben, pas encore injecté de l'argent. Elle le recommande fortement d'injecter de l'argent dans le système, mais les démocrates et les républicains ne se sont pas encore entendus sur le montant d'argent à injecter. Mais je pense que, euh, Trump l'a dit, je pense que ça va arriver à la fin de la course électorale, parce que dans le fond, les républicains euh, voulaient, euh, au commencement, les démocrates avaient baissé leur plan, qui était passé de 2800, euh, euh, milliards, 2800 milliards à 2200 milliards, et euh, les euh, les démocrates avaient accepté ça. On voulait présenter ça aux républicains, les républicains ont dit non, et euh, eux pro pr proposaient 1800 milliards, et là, c'est rendu à 1400 milliards. En tout cas, j'ai aucune idée comment que ça va se faire, mais euh, c'est vraiment, vraiment important, cette course euh, euh, à ce, cette injection, cette nouvelle injection monétaire, parce que c'est sûr qu'encore l'injection monétaire dans le système va rendre les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Là ici, la raison pour laquelle j'ai mis ce petit dessin-là, c'est que la peur euh, dans les canaux traditionnels euh, est revenue et ça c'est sans, sans équivoque. Euh, on lit les journaux traditionnels euh, ici en tout cas au Québec, mais un peu partout sur la planète, vous aussi en France, en Suisse, en, en peu importe où euh, aux États-Unis, euh, le coronavirus est revenu euh, prendre sa place, euh, malgré qu'on a une recommandation excusez, de L'OMS, euh, là-dessus, euh, euh, qu'eux ont, ont déclaré, c'est comme un peu bizarre, ils ont déclaré qu'il ne fallait pas confiner. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est euh, bizarre de la part de l'OMS. Euh, euh, ça, ça se trouve être justement la nouvelle. <rire> L'OMS ne juge pas nécessaire un verrouillage de l'Europe. Là, il explique pourquoi, parce que dans le fond, ça pourrait créer toutes sortes de, de, de bah, des déséquilibres au niveau économique et tout ça. Et euh, l'Europe est confrontée euh, à un fort rebond des contaminations du coronavirus. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé ne plaide pas pour un retour à un confinement généralisé. L'OMS qui dit ça. Euh, il y a quelque chose qui est unique dans cette nouvelle. Donc, l'OMS qui avait comme euh, qui se trouve à guider un peu la planète sur la manière de faire. Et maintenant, l'OMS elle-même dit euh, qu'on ne devrait pas reconfiner et euh, tous les pays, en tout cas au Canada, le, le confinement est, est là. Euh, <rire> au niveau des, du Québec, c'est sûr, c'est vraiment euh, présent euh, partout. Donc, c'est ça. La nouvelle que je voulais vous. Ben non, on va parler un peu du Québec, du Canada rapidement. Euh, donc même si l'OMS dit de ne pas euh, reconfiner, que ce n'est pas une bonne chose, donc ça remet la, ça recrée des inégalités de richesse. Et bien ici au Québec, euh, le reconfinement est pleinement présent et euh, euh, on a les, de la délusion, comme je vous ai dit tout à l'heure, chez les nouveaux préposés. On leur avait promis, après une formation de trois semaines, accéléré, un cours qui a coûté 9000$, et les personnes qui euh, voulaient partir tout de suite après le cours, devaient rembourser le 9000$, mais là, il euh, y a des personnes qui vont rester, j'ai lu ça un peu hier, euh, la nouvelle, c'est juste arrivé dans le réseau de la santé, certains niveaux préposés aux bénéficiaires euh, formés en accéléré par le par québec veulent déjà s'en aller <rire> euh, parce que dans le fond ils sont arrivés là, euh, le go les avait appelés les anges gardiens, nos anges gardiens, ben, les anges gardiens ont un peu euh, connu ce que c'était le système, le système de santé au québec. <rire> Excusez, il y a tellement, de, il y a tellement de, de, de, de troubles dans le système de santé, plusieurs personnes s'attendaient à avoir un à salaire 26 dollars de l'heure de avec des conditions excellentes ce que ce qu'on leur avait fait miroiter la réalité c'est tout autre donc euh, non euh, euh, plusieurs préposés démi, euh, veulent démissionner quelques-uns démissionné. Euh, euh, non le système de santé et euh, le, le coronavirus dans le fond ce qu'il a fait il a révélé des grandes carences au niveau de notre système de santé. Et notre cher euh, directeur Aruda était là avant, et pourtant, quand on a un patron ou un directeur, euh, on dit lui que lui est imputable, mais non, on, il se passe rien. On continue à confiner, tout ça, et euh, la vie est belle, ben la vie est belle, vraiment pas belle pour les personnes. Mais même les, je pense que les gouvernements commencent à être nerveux aussi. Donc, ça, c'est une autre nouvelle à propos de la psychologie des Québécois. Un Québécois, sur trois est au bord de l'épuisement professionnel. L'article parle de ça. Euh, euh, là, vous vous sentez submergé par le travail, stressé, fatigué, hum, ce n'est pas si étonnant que ça. C'est au Québec, 30% des travailleurs disent aujourd'hui qu'ils sont carrément au bord de l'épuisement professionnel. Euh, donc, avec tout ce qui s'est passé, c'est sûr, la pandémie, on en parle dans l'article, la pandémie, tout ça, on a créé un climat où des personnes se trouvent à, à, à vivre du stress, à vouloir euh, <rire> euh, peut-être être au diapason de cette réalité-là, mais ils n'y parviennent pas. Et surtout les médias qui avaient un peu ralenti cet été, euh, on, on retape sur le clou et on ne parle que de la pandémie, de, du coronavirus, tout ça, donc... Euh, euh, là, on parle de la reprise, mais cette reprise qui, dans le fond, a été de l'injection monétaire autant. Ça, c'est au Canada, mais c'est la même chose aux États-Unis. L'économie canadienne semble connaître une reprise en forme de cas. Euh, qui voient les travailleurs de la classe ouvrière s'endetter davantage pendant ce que ceux qui sont au sommet prospèrent euh, révèle le nouveaux nouveau rapport. Donc euh, l'article nous parle de ça que les personnes euh, les, les, les les travailleurs ordinaires euh, se trouvent à connaître des une situation vraiment difficile au niveau de leurs finances personnelles, au niveau de ben, de tout dans le fond euh, parce que euh, le coronavirus et surtout le nouveau confinement, euh, on a beau dire que le gouvernement a donné à plusieurs, là, 500 dollars par semaine, mais ça ne compense jamais, jamais euh, la, la, ce que ça coûte, euh, euh, vivre. Donc non, c'est une situation qui est vraiment catastrophique au niveau bon, du Québec, du Canada et un peu partout dans le monde. Et ça, cette nouvelle-là, je l'ai mise sur mon site boursetechnique.com, la COVID ajoutera euh, ajoutera euh, jusqu'à 150 millions de pauvres extrêmes d'ici 2021. Euh, je vous lis ça rapidement. L'extrême pauvreté mondiale devrait augmenter en 2020 plus de pauvres extrêmes. Pour la première fois, euh, en plus de 20 ans, alors que la perturbation de la pandémie COVID-19 aggrave les forces des conflits et du changement climatique qui ralentissaient déjà les progrès de la réduction de la pauvreté, a déclaré aujourd'hui la Banque mondiale. Ça vient de la Banque mondiale. On parle de la Banque mondiale qui annonce que le confinement, que le coronavirus, tout ça, a fait en sorte que les fossés se sont... Euh, divisé entre les plus riches et les plus pauvres, et on le constate. On n'a pas besoin d'avoir un cours d'économie pour le voir. Donc, euh, non, c'est ça, la, la, tout cette, euh, cette gestion de la crise du COVID a fait en sorte qu'on a créé au niveau mondial des inégalités, et euh, c'est loin d'être... Euh, Fini. On va voir ce qui va se passer à l'élection américaine et à, ensuite de ça, je pense que l'hiver va être encore euh, vraiment difficile pour plusieurs. Euh, bon, c'est une autre nouvelle que j'ai prise ce matin. Euh, euh, les finances personnelles des Canadiens se détériorent en raison de la pandémie. Et là, on voit, euh, l'article parle de ça. Euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle étude constate que la COVID-19 a amplifié les disparités économiques c'est ce que je vous parle, entre les riches et les pauvres qui existaient au Canada avant la pandémie. Donc, cette situation-là a été amplifiée au Canada et est amplifiée un peu partout sur la planète. Donc, quand on parle lorsqu'on parle de coronavirus, euh, plusieurs euh, personnes qui ne réfléchissent vraiment pas disent qu'il faut se soumettre au, au, à ce que le gouvernement nous a dit. Tout ça, c'est beau, je comprends tout ça. Euh, on, on veut bien, mais... Il ne faut pas paralyser l'économie et c'est ce qu'on a fait. On a pris des mauvaises décisions, on a mal géré, contrairement à la Suède. Dans ma prochaine vidéo, je vais en parler de la Suède qui a vraiment pas géré... Euh de cette manière-là, la pandémie. Et aujourd'hui, euh, plusieurs ont critiqué la Suède en disant oh « Non, ils, ils n'ont pas bien géré ça. » Mais la réalité, c'est que la Suède s'en est très, très bien sortie. Et pour terminer euh, cette vidéo, on va aller voir euh, ce qui se passe au niveau euh, ben, on, des marchés. Euh, ce matin, euh, hier, on a eu une dégringolade pas mal de l'or, de l'argent. Euh, et comme je vous avais dit, euh, au niveau de l'or et de l'argent, euh, il faut vraiment que... Ça, ça se trouve être un graphique, euh, attendez, comme ça ici, si je peux l'avoir, un graphique euh, hebdomadaire. Et il faut que ça soit cassé ici. Euh, on a eu une dégringolade hier, mais aujourd'hui, on est en reprise. Euh, alors, euh, euh, ben, mais, mais, ça dépend si on regarde les futures, 1912, 1907. Euh, L'argent, c'est pareil, 24 et quelque chose. Euh, mais qui est encourageant peut-être pour l'or, c'est que ici on semble avoir un revirement vers la hausse au niveau de l'oscillateur. Et euh, euh, ça va être à suivre parce que dans le fond, euh, d'ici à l'élection de Trump, je pense pas, je ne pense pas que l'or pourrait repartir à la hausse immédiatement. Mais euh, on a euh, la consolidation peut se poursuivre, on peut continuer ici à faire du va-et-vient et, vient et on, on va voir, il n'y a rien d'encore de, de, coulé dans le béton, il faut suivre ça de jour en jour. Le dollar américain euh, qui avait repris de la force un peu les derniers jours et là maintenant on, est, on avait connu ça hier, euh, des personnes commençaient à dire un peu partout, des analystes euh, économiques disaient « le dollar américain va repartir à la hausse ». J'en ai aucune idée, mais je pense vraiment que, ben, de toute façon, d'ici à l'élection, il va encore beaucoup de voix et vient Donc, c'est à suivre, c'est de, de, de regarder ça euh, souvent pour euh, être en mesure, peut-être, de, de voir ce qui va arriver au marché. Et euh, au niveau, euh, on va aller voir euh, les futurs parce que on, les marchés ne sont, euh, euh, sont pas encore ouverts. On a, euh, ben, on a eu, c'est sûr, le Standard Poor's, le Nasdaq, euh, ont connu des montées très, très importantes les derniers jours. On n'a pas repris le nouveau sommet, mais ça ne me surprendrait pas. Il y a tellement d'argent qui... Euh, c'est sous, sous promesse d'injection encore monétaire qu'on va continuer à maintenir ces marchés-là artificiellement, tandis que l'économie réelle est loin d'être sortie du bois, comme on a vu tout à l'heure. Donc euh, non, les marchés des futurs euh, sont en hausse, c'est pas énorme, mais euh, euh, je ne sais pas ce qui va arriver. Euh, l'or euh, prend du galon aujourd'hui, mais euh, c'est à suivre. D'ici l'élection américaine, comme je vous dis, la partie n'est pas gagnée pour euh, rien. Au niveau de l'or, ça pourrait encore considérer consolider longtemps, mais ce que je vous dis encore, comme je le répète depuis des mois, il faut être dans euh, les métaux précieux. On se revoit bientôt.